Hello Aujourd'hui on va faire un maquillage avec la palette 669 de chez Martin Cosmetics qui ressemble à ça qui est totalement magnifique. Bon on voit pas bien les reflets mais il y a des fards duochrome très très très jolis dans cette palette. Donc c'est la collection Halloween de L'année dernière, euh, la marque va bientôt sortir euh, la collection d'Halloween de cette année. Elle a l'air géniale, pas du tout dans le même esprit que, que celle-ci. Donc, à voir ce que ça va donner. Et aujourd'hui, je vais aussi tester un nouveau fond de teint que j'ai acheté. C'est le fond de teint de chez Rare Beauty, le Weightless euh, Foundation. Enfin, C'est censé être un fond de teint très, très, très léger. Mais couvrant quand même, donc on va voir. Euh, j'ai testé plein de teintes en magasin, donc j'espère que j'ai pris la bonne. Normalement, oui, je l'ai pris en teinte 180W. Euh, alors, je vais quand même commencer par la base Plum Back de chez NYX, comme d'habitude. Donc j'aime toujours cette base. Je la trouve assez efficace. Elle se combine bien avec euh, ma crème hydratante. Un petit appel téléphonique plus tard. Euh, donc j'ai mis ma base et on va passer au fond de teint que je vais appliquer avec un pinceau. Ça c'est un de chez Beauty Bay. Donc, comme il est très liquide, je vais le secouer. Et puis c'est le packaging, j'adore le packaging de Rare Beauty. Là c'est du soft matte, c'est tout doux, c'est trop bien. Hop et donc on a un gros applicateur comme ça. Euh, bon, je pense que je vais y aller directement. On va voir déjà ça, ce que ça donne. Bon, je pense que déjà au niveau de la couleur, on est bien. Par contre, j'en ai pas du tout <rire> mis assez, mais c'est pas grave. Je J'ai déjà étalé ce que j'ai mis. Voilà, bon, à première vue, il ne fait pas un gros effet matière. Déjà, on n'est pas sur un truc du style... Euh, le IRL Filter de chez Révolution. Alors, j'en ai rajouté. Bon, Je trouve que ça cache bien les rougeurs. Bon, là, j'ai un petit bouton qui est en... Ah Je trouve pas le mot. Qui est en... en 3D, quoi. Donc, forcément, ça, ça va pas... Caché mais ça a camouflé la, la couleur. Et je trouve même que ça corrige plutôt bien les rougeurs que je peux avoir facilement sur le nez, sur les joues et sur le haut du front. Enfin non le bas du front. Enfin bon, là. <rire> Donc ça fait même un peu de correction de couleur. Enfin ça a unifié. Non, Franchement très contente de ce fond de teint. Il est à la hauteur de mes attentes. Alors ensuite euh, je vais continuer ça c'est comme d'habitude avec de la correction de couleurs avec mon correcteur de chez euh, Physician Formula. Le côté orange pour corriger un peu mes cernes bleutées. Et ça je vais le faire avec une petite éponge. Donc Je tapote en essayant de pas trop trop remonter, Bon, c'est déjà loupé. Mais voilà. Donc Je tapote ici. Je viens tapoter un peu sur l'extérieur. Là, parce que des fois c'est un peu bleuté. J'ai une veine qui se voit un peu aussi. Donc qui est bleuté et violacé. Hop. Et là, à l'intérieur, ici, c'est un peu bleuté aussi chez moi. Donc, j'essaye d'annuler un petit peu cet effet-là. Bon, après, il y a aussi l'ombre. Hein. Forcément, ça fait plus foncé, mais euh, voilà. Et ensuite, je vais venir prendre mon anti Tarte Ultra Creamy euh, en teinte 16N. Donc, ça, bon, pareil, il a un très gros applicateur. Euh, moi, je fais attention à en mettre vraiment pas beaucoup, beaucoup. On mets deux petits points, pas trop haut toujours, et je reprends la même éponge. Et je viens tapoter pour bien intégrer l'anticerne dans la peau. Et j'essaye de faire monter un petit peu pour faire un tout petit effet euh, liftant. mais bon comme j'ai les paupières un peu tombantes c'est pas non plus spectaculaire chez moi mais c'est toujours cette prix et vraiment cette technique de mettre enfin c'est pas enfin si c'est une technique si on veut mais de mettre vraiment très peu euh, d'anticerne et de ne pas le remonter jusque sous les sous les cils, ici. Ça a transformé mon utilisation de lanti Je trouvais toujours que ça me faisait... Ça m'alourdissait le dessous de l'œil, ça me vieillissait. Et maintenant, plus du tout. Alors, au niveau du fond de teint, bon, il est peut-être pas encore tout à fait sec, mais ça fait pas des grosses traces là où j'ai mis mes doigts. Juste, il n'est pas encore complètement tout à fait sec. Je vais juste poudrer un peu le dessous des yeux. Donc on fait bien attention qu'il n'y ait pas de, de stries Que ce ne soit pas rentré dans les petits plis, les ridules, etc. Avant de poudrer. Et je poudre toujours avec la même poudre. Hein, la HD Finishing Powder de chez NYX. Je vais prendre le cul de mon éponge et hop là ensuite niveau blush bah, tant qu'à faire je vais utiliser aussi un blush rare beauty donc je vais prendre celui-ci c'est la teinte believe qui est un rose un peu un peu foncé vieux rose que j'aime beaucoup et que je vais mettre sur le dos de ma main parce que comme je vous ai déjà dit, il en faut vraiment pas énormément. Et je vais prendre un pinceau comme ça, un pinceau bien plat et bien fourni. Ah, je ne trouve plus mes mots aujourd'hui, c'est pénible. Bien dense, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Donc je vais venir prendre un tout petit peu, hop, je tapote juste un peu sur ma main. Et on va venir mettre le blush. Voilà, donc comme je vous disais, très pigmenté, mais je trouve qu'avec ce genre de pinceau, c'est vraiment très facile à appliquer. Ça ou une éponge, j'aime beaucoup. Voilà, donc après, il est très pigmenté, mais il se diffuse très bien. Voilà, pour rester sur le haut de la joue, je ne reviens pas trop trop vers le nez et je remonte un peu sur la tempe. C'est comme ça que j'aime bien faire. Et je vais faire l'autre côté. Donc là pareil, ça s'estompe plutôt pas mal, je n'ai peut-être mis un tout petit peu moins. Non, en fait, non. Hein. Voilà, bon. Vous le voyez plus, enfin moins présent que ce que moi je vois. En vrai pour une fois ça change, d'habitude c'est les couleurs qui ressortent beaucoup plus, euh, en tout cas sur mon retour, après la vidéo c'est un petit peu différent. Mais là moi c'est très intense, en vrai vous le voyez un petit peu moins intense. Euh, voilà, alors j'en ai fini avec les produits crème, et donc je vais poudrer euh, comme, euh, comme d'habitude euh, dernièrement avec la palette Too Faced turn up the light Hop, et je vais prendre la teinte du milieu qui s'appelle soft focus avec un pinceau poudre ça c'est celui de chez zoeva qui est beaucoup plus souple mais bien fluffy euh, je vais juste reprendre mon pinceau fond de teint voilà pour enlever Bon ça n'a pas trop marqué, mais un tout petit peu c'est parti dans les mes deux rides sur le front. Avant de poudrer, j'enlève ça. Hop, fais gaffe sur les ailes du nez, etc. Et on est parti, donc je prends la poudre Soft Focus. Et je vais poudrer ben, tout mon visage, je pense. Alors, comme bronzer, euh, ben, j'aimerais bien tester celui justement de chez Rare Beauty. Ils en ont un en stick, donc en crème. Euh, mais il n'était pas chez Sephora, là, quand j'y suis allée euh, cette semaine. Euh, je verrai éventuellement pour le commander en ligne euh, à un moment donné. Mais donc aujourd'hui, je vais utiliser le oula de chez Benefit. Avec un pinceau biseauté, comme ça. Et... On va creuser un tout petit peu les joues, enfin dessiner, réchauffer et dessiner. Voilà, très légèrement. Il y a déjà le blush qui dessine euh, un petit peu euh, la forme de mes, de mes pommettes et de mes joues. Donc là je ne vais pas y aller outre mesure. Je vais plus m'attarder sur le front. On va essayer de rétrécir tout ça. Oh, c'est pas mal ça. J'aime bien ce bronzer, il est vraiment euh, très efficace. Il se construit bien. Il n'est pas trop trop pigmenté d'un coup en fait, donc ça c'est plutôt pas mal. On peut y aller progressivement. Et j'attendrai plus tard pour mettre l'highlighter une fois que j'aurai fait le maquillage des yeux. Ok, alors on va euh, déjà mettre du spray fixateur sur le teint. Donc je prends celui de chez euh, Linda Alberg. Alors je suis un peu les paupières. Et puis je vais passer à ma base à paupières, toujours la primer potion. Cette fois-ci, je vais l'étaler avec mes doigts. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette palette mmh. Déjà, j'ai envie d'utiliser le phare Medusa, qui est celui-là, qui est un duochrome, qui fait bleu, violet. Je sais pas si on peut le voir à la caméra. Si vous regardez dans le reflet du miroir, euh, il est un peu plus violet, et ici, directement, il est un peu plus bleu. Donc, j'ai envie d'utiliser celui-là. Ben, on va partir dans des bleus et des violets et rosés. Je vais prendre le phare Lavina, qui est celui-ci, le bleu, bleu canard un peu. Alors, les phares sont assez poudreux. Et je vais le mettre dans le coin externe. Donc, je ne vais pas trop trop loin. Et je ne vais pas trop remonter non plus dans le, dans le creux paupières. Je mets juste vraiment comme ça, en triangle, dans le coin externe. C est vraiment très bien pigmenté, très joli. Je pense que dans le creux paupières, je vais prendre le phare Pétula, qui est ce violet, rose violet ici. Et donc je vais le mettre dans le creux, sans trop descendre. Et je m'arrête, je mettrai autre chose pour dégrader le phare lavina que j'ai mis avant. Mais je vais mettre une couleur. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, hein. j'expérimente. Et je m'arrête euh, ben là, avant le dernier tiers, on va dire, de mon creux paupière à peu près voilà donc je veux juste que ça se voit un tout petit peu quand j'ai les yeux ouverts alors je vais dégrader ce violet pétula que je viens de mettre avec le phare hildegarde qui est un violet gris assez froid et je vais dégrader euh, le lavina donc le phare bleu avec tabata qui est euh, plus un gris. Un gris un peu top. Là je ne sais pas si on verra la différence. Ici c'est Hildegarde qui est un peu plus violet. Et celui-là c'est Tabata qui est euh, gris un peu plus top. Un pinceau estompeur. Un autre. Je vais commencer par euh, Tabata. Pour estomper le bleu. Enfin mettre au dessus du bleu. Et venir un peu sur... Ici rejoindre en fait euh, la couleur euh, pétula, le violet. Ça se dégrade super bien, que ce soit avec le bleu ou avec le violet là, c'est un plaisir. Ah j'ai mis mon coude dans la palette non ça va, ça fait de dégâts Et ensuite je vais garder le même pinceau, juste je l'essuie un peu pour pas y ait de couleur et je vais prendre le fard Hildegard, donc celui qui est un peu plus violet et je vais venir au-dessus bah, de, de tout en fait même au-dessus de celui que je viens de mettre pour unifier un petit peu donc là je remonte jusqu'au sourcil, hein. c'est pas un maquillage discret Et ben, je vais prendre un pinceau un peu plat et je vais venir mettre le phare duochrome Medusa, celui-ci, sur euh, ben, toute la paupière. Il est magnifique selon les reflets du coup, soit ça s'accorde avec le bleu là, soit avec le violet. Je ne sais pas si vous verrez. Quelque chose, j'espère. Alors, je vais reprendre mon pinceau estompeur avec Hildegarde. pour venir ici faire un petit peu la, la jonction avec le phare que je viens de mettre parce que je m'étais un peu arrêté abrupt ici. Là, voilà. Bien rejoindre, je pense que je vais remettre un tout petit peu du violet pétula parce que comme j'ai estompé pas mal, il a un peu perdu de dimension, je trouve. Voilà, et pareil pour Lavina, le bleu, je vais venir réintensifier un petit peu. Voilà. Et puis, bah, je fais quand même attention à mes transitions, évidemment. Donc, avec le pinceau que j'ai utilisé pour euh, Médusa, je viens fondre avec euh, Lavina, surtout. Ça me dérange moins que le violet, là, dans le creux-paupière, soit plus net avec ce qui est sur la paupière mobile, parce que ça fait un peu comme un cas de crise. Par contre, là, dans le coin externe, je préfère que ce soit bien ondu. J'aime bien. Euh, en red cils inférieur, qu'est-ce que je vais faire Je pense que je vais mettre le pétula pour faire un rappel. Hop, vraiment au ras des cils, et je vais venir estomper avec Hildegarde garde un petit peu. Je rajoute à peine de matière sur le pinceau. Je vais venir estomper surtout dans le coin externe parce que sinon ça va un peu trop alourdir, je pense, mon regard. Et je fais bien attention de rejoindre ici ce que j'avais mis au-dessus et ce que je mets en dessous. Voilà. Et dans le coin interne, je vais venir mettre une autre teinte duochrome qui est la teinte Freya qui fait rose et vert. Hop, je sais pas si on verra. On voit un petit peu, je pense. Voilà, donc rose, ça rappellera un peu le, le violet de Médusa. Et puis vert, bah, ça fait une petite touche en plus, mais je pense pas qu'on va le voir énormément. Voilà, j'en mets pas suffisamment pour qu'on puisse vraiment voir totalement tous ces reflets. Il est trop euh, bah, dans un coin. En même temps, je le mets dans le coin interne. Bravo. Voilà. Bah, c'est très sombre. En même temps, c'est une palette d'Halloween. Et puis, je vais pouvoir aller mettre un highlighter. Je vais chercher ça. Alors comme électeur, je vais reprendre ma palette euh, Too Faced. Je vais mettre un petit peu de la teinte Glow, celui-ci, juste pour illuminer un peu, pour commencer. Un peu sur le nez. Et ensuite, je vais prendre... Ma palette de chez Kat Von D, la palette Alchimiste holographique. Et je pense que je vais faire un petit mélange entre le violet et le rose. Donc je vais prendre un peu des deux. Je le dépose. Et je viens l'étaler avec le côté de mon pinceau où j'avais encore. Bien mis. Ouh, c'est beau. Ça brille. Ouh, ça, magnifique. Alors, j'ai mis le crayon noir de chez Color Pop en muqueuse supérieure et euh, le crayon Deep, qui est, un, qui est un crayon noir avec des paillettes bleues en muqueuse inférieure. Bon, les paillettes se voient pas beaucoup, beaucoup. Et j'ai mis le mascara perversion de chez Urban Dec. Qui fait des cils, Ouh, chargé, volume, allongé, tout ça tout ça. Sur les lèvres je vais mettre en crayon le BFF de Colourpop. Et je vais mettre un de mes nouveaux mascaras Calidos. Je vais prendre le Mercury Wave qui est un violet froid. Et je vais tapoter avec un petit pinceau et enlever ce que je me suis dit sur les dents. Pour, que je, pour mettre une couche bien égale partout. Et ce rouge à lèvres est super confortable. Sur les lèvres, très crémeux, mais il sèche et il est mat. Mais il reste confortable. C'est extraordinaire. Voilà, donc c'est un violet, mais c'est pas non plus un violet euh, hyper flash. Je crois qu'avec ce maquillage, ça déconne pas euh, des masses. Donc voilà ce que ça donne. Je râche un peu la fin parce que j'ai un rendez-vous là. <rire> donc euh, il, faut que je, il faut que je termine. Donc voici ce que ça donne. Je suis assez contente pour un look que, que j'ai fait... Euh, au fur et à mesure, sans trop savoir où ça allait aller. J'aime bien. Je sais pas si on voit bien les reflets euh, du phare Médusa, mais croyez-moi sur parole, si vous les voyez pas, c'est magnifique. Il faudra venir voir en vrai. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est la première fois que je dis ça, mais euh, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés euh, par euh, ce que je fais à euh, mettre des likes aussi sur les sur les vidéos. Pareil, ça me fait plaisir. Euh, J'ai besoin de, de dopamine <rire> en ce moment, euh, la dépression, tout ça, tout ça. Donc, euh, allez-y, <rire> faites-vous plaisir. Si vous avez aimé, bien sûr, ne vous. C'est pas tout ça, tout ça. Voilà, voilà. à bientôt